C'est un oiseau C'est un avion C'est Superman qu'une balle de fusil, plus puissant qu'une locomotive. Capable de franchir un building gigantesque en un seul bond, c'est le héros légendaire né sur la planète Krypton, l'homme d'acier, Superman. Doté d'une exceptionnelle acuité visuelle et d'une force physique colossale, Superman mène un incessant combat pour la vérité et la justice sous les traits d'un journaliste reporter, Clark Kent. Mystérieux robot dévalise la Banque nationale. Ouverture de l'exposition à la maison de la joaillerie. 50 millions de dollars en pierres précieuses les plus rares. Des mesures de sécurité draconiennes ont été prises par rapport au mystérieux robot. Que faites-vous ici Oh, je glane des infos pour écrire mon article. Attention Attendez-moi une minute, j'appelle le journal. Oui, je vous donnerai les détails plus tard, chef. C'est bon, Loïs, nous... Loïs C'est un boulot pour Superman va être vraiment sensationnel. Les bijoux, qu'est-ce que vous avez fait de mes bijoux Vous le lirez dans les journaux demain matin. Je vous jure que vous allez me dire où sont passés mes bijoux. Alors comme ça, on est têtu. Mais moi, je vais vous faire changer ta fille. Thank <laughs> you. Superman détruit les monstrueux robots Leur inventeur est derrière les barreaux et la fortune en bijoux volés récupérée Votre article est prodigieux, Loïs Merci, Clark, mais je dois absolument tout à Superman